Bonjour, c'est Mick Nature. on se retrouve à saint à côté de cette carrière. On ne un... voit pas vous montrer le lac pour une petite cause de, de cœur sensible. Un coyote mort, noyé sûrement par la cascade. Montre la cascade, allez. Ouais. Bonjour. Et il y a une chose qui est quelque chose que je ne veux pas aller voir. Bon. C'est une, une petite carrière qui okay. A été quand même abandonnée Pour une, une affaire de plus de ressources Et d'autres qui disent C'est là qui a commencé à monter Il à savoir. Mm. On va bientôt se retrouver Et vous pour vous avertir Que aujourd'hui c'est mon anniversaire Et que les vidéos dans la nature Se feront de plus en plus nombreuses. On se retrouvera de l'autre côté Je le fait le petit là -bas, La péninsule là-bas Ouais Allez, on va vous montrer la péninsule. On va se mettre à un bon coup de vue. Là. Ouais. Ouais. Ouais. Alors, on peut plus, On va vous montrer la péninsule. Vous pouvez voir, c'est la place où il reste encore un peu de neige. On se retrouvera de ce côté-là. Alors, merci. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner. Bye